D'être un retraité heureux. Donc, heureux en, en, en ne m'isolant pas, hein, donc euh, en acceptant des projets euh, comme le développement durable, hein, en, allant, en allant sur ce sujet et donc en m'engageant hein, sur, euh, sur ce thème, euh, en me confrontant à des choses où je n'étais pas le meilleur. Hein, littérature, je n'étais pas le meilleur. Philosophie, je n'étais pas le meilleur. Les études, je n'étais pas le meilleur. Euh, ouais, ça, j'ai décidé d'aller me confronter euh, à ce que je ne savais pas. Génération papy-boomer, euh, avec la chance de, de, de sans études, hein, de pouvoir faire uh, une, une carrière. Donc je suis sorti de l'école très, très jeune et euh, je m'étais dit dans les dernières années, tiens ça serait bien quand même que, que je réfléchisse un petit peu ou, euh, sur la philo, des choses comme ça. Et donc à la retraite, à Montpellier, existe une université du tiers temps. Donc j'ai décidé euh, de m'inscrire en littérature et en, et en philo. Je le portais en moi depuis, depuis toujours et que je voulais écrire un, un, une histoire sur le, le hasard de la rencontre. Et je l'ai fait. Et ça m'a donné que du bonheur. C'est passionnant, hein, c'est formidable. Euh, je, je crois que j'ai progressé euh, à titre personnel. Euh, en, en littérature, parce que bon, les, les, je crois que les 20, les 20 premiers livres qu'on m'a fait lire, c'est des livres que je n'aurais jamais lus. Euh, et en philo, bah oui, ça m'a fait vraiment euh, euh, réfléchir sur euh, sur ce que je n'avais jamais réfléchi. voilà Ça m'a donné un modèle, un modèle de réflexion. Au départ, d'ailleurs, un peu gênant. La première année, un modèle de réflexion. Et maintenant, j'ai dépassé, dépassé le modèle. Je sais que c'est une boîte à outils et qu'on peut aller chercher quelque chose si on en a, si on en a besoin. Mais c'était vraiment très bien. ouais et puis c'est important, je pense, quand on est à la retraite, de faire marcher ses neurones, euh, de faire des de faire des contractions de texte, des résumés, et surtout, et surtout de, de s'obliger à étudier ou à faire des choses euh, qu'on ne connaît pas. Parce que quand on a, quand on est, plus on est âgé, plus on aime bien faire ce qu'on connaît, ce qu'on aime, etc. Et, euh, et c'est vrai que l'incertitude, c'est quelque chose qui nous dérange. Voilà. Et, et, et je dirais que s'il y a une chose au moins à retenir, c'est ça, c'est d'accepter l'incertitude de, de, de lire des choses qu'on qu n'aurait jamais lues et qu'on ne comprend pas obligatoirement, de se forcer. Et euh, ouais, ça c'est ouais, ouais, voilà. la, la capacité à accepter l'incertitude, je dirais, surtout ce que j'ai appris pendant ces, ces, ces, ces, ces deux années. Pour moi, c'était bien parce que ce n'était pas forcément ma. Euh, ma, ma principale qualité, parce que quand on est manager, bah, on essaye de, de, de gommer, les, de, de gommer les, les incertitudes. Voilà, donc euh, passionnant, ouais, c'est très très bien. Très bien. Et puis j'ai rencontré des nouveaux groupes de gens, des bisounours. Moi, je viens du, du, du monde du commerce, hein, du, du management. Pendant 40 ans, j'ai eu un carnet de notes. Tous les mois, il faut amener un résultat. Et les 20 dernières années, un résultat pour tout le monde, hein, avec une pression de plus en, de plus, en plus importante. Hein. On ne vit que par l'Ebida. On a un bon Ebida, on existe. On a un mauvais Ebida, on n'existe pas. Ouais, et là, je suis dans un monde de bisounours. Parce que 60, 70% des gens qui viennent sont des anciens enseignants. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils euh, qu vivent dans un monde de gens gentils. Voilà. Et bah, voilà, ça, c'est aussi très, très reposant. De ne pas avoir la pression du résultat. D'abord, un, hein, pendant euh, 20 ans ou 30 ans, j'ai pensé que le seul résultat qui comptait, c'était le résultat financier. Les gens n'étaient jugés qu'à l'aune financière. Voilà. Hein. Et là, je me rends compte qu'on ben qu peut faire les choses uniquement pour, presque pour le plaisir. L'art pour l'art, hein, certainement, que de le, les ben voilà, L'art pour l'art, des gens qui sont, qui sont ouverts, qui sont gentils, euh, qui peuvent se disputer, dis, disputer pour euh, une, une phrase, qui, un truc qui nous paraît complètement euh, anodin, et qui, en réfléchissant, c'est pas si idiot, ce n'est pas si idiot que ça. Donc des gens qui sont ouais, sympathiques, pas un monde violent. Voilà. Le monde dans l'entreprise, c'est un monde très violent, très, très violent, vraiment. Euh, je pense que euh, où, où la seule loi est la loi, malheureusement, quand même du plus fort, hein, plus fort qui gagne. Hein. D'accord. Euh, là, je pense que le monde de l'éducation, ben, c'est l'inverse. Hein, c'est un monde un peu fédérateur, d'échanges. Euh, je trouve que c'est très très agréable de pouvoir parler librement sans que l'autre vous trouve obligatoirement sujet Et surtout, c'est pas sanctionné au bout. Hein, par... Moi, je ne suis pas sanctionné par un diplôme, c'est vraiment pour le plaisir. Hein, d'accord. Donc, il n'y ait pas une sanction obligatoire, euh, qu'on fasse les choses gratuitement, c'est ouais, très, très intéressant. Ça fait un vide terrible, hein. c'est comme, de... ah, comme le jour de la retraite. Euh, d'ailleurs, de... on retarde, j'ai mis euh, deux ans parce que j'ai refait, je l'ai relu, je l'ai refait quatre fois parce que du jour au lendemain, on est dépossédé, voilà, c'est dépossédé de, de quelque chose. C'est un blues, hein Ah oui, oui d'ailleurs, j'ai triché, euh, triché pendant trois mois. C'est-à-dire pendant trois mois, j'ai refait des trucs, j'ai relu, j'ai repris des choses, euh, voilà, parce que je voulais jamais le finir. Je suis fier parce que j'ai fait lire euh, à, déjà à mon entourage qui a été euh, étonné euh, qu'on puisse, parce que c'est une mise à nu quand même, hein voilà. Ils ont été étonnés parce qu'ils ne me connaissaient pas comme ça, les gens. Voilà. Ils ne savaient pas que j'étais comme ça. Mes enfants surtout ne savaient pas que j'étais comme ça. Ça m'a donné du, du bonheur pendant deux ans. Je me, suis ré... ouais, euh, je, je, je me vois revenir de la plage euh, à deux heures en disant non merde, il faut que j'aille écrire. Ouais. Donc c'était vraiment du bonheur. Ah ouais, c'est vraiment, vraiment, vraiment, vraiment du bonheur. Carpe diem, il faut vivre le moment présent. Hein. Si j'ai appris une chose pendant ces. C'est que euh, la journée qu'on vit, on ne la revivra jamais. Voilà. C'est donc. Euh, le monde et euh, comment je, je, je, je, je, trouve, je, je trouve plus le mot on peut pas revenir en arrière c'est pas le terme voilà hein. et, et quand on est à la haute-tête, on n'a on, on que de la nostalgie dans un premier temps hein, en disant oh, putain mais oh, putain mais j'aurais pu mais je vais plus aller à New York je vais plus aller là je vais plus aller là donc euh, pff, oublie ça hein. de toute manière on ne, on ne vit les choses qu'une fois donc ça sert strictement à rien Hein euh, et donc là, je suis vraiment dans le carpédième, ouais, dans le vivre, dans le, dans le vivre présent. Je, je, penser au futur, ça n'a pas de sens parce que on ne peut le penser qu que de ce qu'on connaît aujourd'hui. Ça a aucun intérêt. Donc je ne vis vraiment. Mais ça, c'est un truc complètement nouveau pour moi. J'ai toujours passé mon temps à anticiper les choses. Quand vous dirigez quelque chose, j'ai cinq enfants et tout, donc vous voyez que j'ai passé mon temps à anticiper. Mal, mais anticiper. J'avais un métier où j'avais voyagé, voyagé, voyagé, voyagé. J'ai vraiment beaucoup énormément voyagé et que je n'avais pas envie de consommer. Et j ai, j ai, mon, mon plaisir n'était pas dans la consommation. Voilà, euh, Mon plaisir, donc le voyage, c'est. Ouais, j'avais vraiment beaucoup voyagé, j'avais vraiment besoin d'apprendre, ouais, j'avais une, une soif, que j'ai toujours d'ailleurs, hein. ouais, j'avais une soif d'apprendre, ouais, je, je pense qu'il m'a manqué le fait d'avoir de, de, quitté l'école à 14 ou 15 ans, euh, a fait que quand même, je, je, une, une grande partie de ma vie, hein, j'ai eu, eu une soif quand même de... De, de, de, de ce qu'avaient fait les autres. J'ai dit, merde, ils ont de la chance, ils ont eu de la etc. Et tout. Bon, euh, je me disais toujours, ben moi, quand je serai à la retraite, ouais, il faudrait que je, je, je, je bouge ce trou-là. Ouais. Quand je suis parti à la retraite à 9 h 5 ce matin-là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de mes journées Une horreur, vous avez travaillé 45 ans, 42 ans, j'avais travaillé, sans m'arrêter, hein d'accord, un peu de chance. Vous êtes partie cette génération, pas de chômage, rien, on sort de l'école, hop, le lendemain, on travaille. Et voilà Qu'est-ce qu'on va faire oh, Tout ce qu'on avait toujours dit, ah oh, quand je serai à la retraite je vais le faire, quand je serai à la retraite je vais le faire, quand je vais faire à la retraite, je vais le faire. mais je vais faire quoi Parce qu'évidemment on n'a rien préparé quoi. Donc euh, bah, euh, Sylvia est venue me voir à un moment donné pour me dire Ah, je suis une association, voilà le but, est-ce que vous voulez. Une... Pourquoi pas. Hein. Euh, mais l'idée de reprendre. De, de, de, de, de, par contre, l'idée des études était quand même. Euh, ça, c'est venu tout de suite. En disant là, franchement, il faut que je meuble un petit peu euh, mon côté animal et violent, euh, parce que il ouais, faut vraiment qu'il y Il doit y avoir des choses douces qui existent. Voilà. Je vais essayer de les découvrir. Ça répondait à un besoin de, de bonheur. Voilà, c'était un besoin de bonheur. La culture, c'est fait pour le plus de plaisir. Hein c'est fait pour le plaisir. J'avais pas eu tellement de plaisir les 20 dernières années. Gagner un appel d'offres de 10 millions d'euros, c'est euh, un plaisir euh, incommensurable. C'est un bonheur pas possible. Mais c'est avant euh, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mois d'une souffrance. Plus On vieillit, même plus la souffrance est, et, euh, est difficile parce que la remise en cause est continuelle. On dit Mon Dieu, si je gagne pas ça, c'est que bah, je, ça y est, je suis has-been, je suis pas assez bon et tout. Hein. Donc, euh, c'est vrai, mais c'est pas un monde paisible. Voilà, hein. là au moins, la culture, c'est un monde paisible euh, de choses inconnues, hein, voilà, toujours de, de, de, de l'incertitude et d'accepter cette, cette, cette incertitude. Ouais, c'était la retraite, ça amenait au moins la, la, la tranquillité de pouvoir. Euh, aller dans des mondes que j'avais euh, décloisonnés que je n'avais jamais, jamais connu. C'est vraiment du fun, c'est euh, un monde de bisounours. Hein. Vraiment, je trouve que le monde de l'université... Putain, apprendre, c'est que du bonheur. Ça ne peut, embêt... peut pas être embêtant, quoi. Vous... Non, mais on ne vous oblige pas. Ça me semble tellement... Euh... Ce que je leur dis aux profs, je dis, putain, vous avez un métier d'enfer, quoi. Je dis, ouais, oui, bien sûr. Oh, ouais c'est génial. ouais c'est c'est ça peut être que, ça peut être que sympathique. Très honnêtement, les trois premiers mois, euh, y... j'aurais pu prendre une petite pilule bleue, j'aurais pris, souhait Ouais, ouais c'est plus d'intérêt. Si La retraite, tu, tu, quand tu passes de choses où tu, tu vis intensément, tu voyages, je te dire, attends, je vais faire quoi maintenant Je vais réparer le volet parce qu'il ne marche pas bien. Je vais, non, je vais aller chercher la baguette de pain non moulé. Voilà, dit, putain, c'est quand même, mince. ce qui s'annonce à moi, c'est pas génial. Ouais, ça peut être ça, la retraite, hein. c'est de dire je ne sers plus à rien. Hein, le, le côté, d'ailleurs, je trouve que notre société, c'est terrible. L'âge, c'est une chose terrible. Hein. D'ailleurs, on ne de, demande pas la même chose. Lequel âge avez-vous en français et en anglais hein. En français, on dit « j'ai 67 ans ». En anglais, on dit « je suis 67 ans ». D'accord. Donc, est-ce que je suis 67 ans J'en sais rien. Euh, oui, ouais, bien sûr, la retraite, c'est quelque chose où on peut, euh, on peut vraiment sombrer. À 65 ans, très honnêtement, on est encore jeune, je pense. Hein. Euh, du jour au lendemain, il y a une date qui vous dit bah, « c'est fini, il faut que tu arrêtes parce qu'on euh, bah, n'a plus besoin de toi ». C'est une horreur. Mais sinon, on a, on, a, on a en soi souvent tout un savoir-faire, euh, on a plein d'expertise, même ça sert à rien, d'expertise, hein, ça sert à rien, mais quand même, euh, ou d'expérience, ça sert encore moins, mais bon, on, on, on, on a plein de choses et, et c'est fini, voilà, tout ça, tu oublies, la société n'a plus besoin de toi. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi les gens se battent pour vouloir partir à la retraite à 65 ans, c'est stupide. C'est le choix qui est important. Mais si on veut travailler jusqu'à en ans, pourquoi il ne travailleraient pas jusqu'à 10 ans Si c'est son bonheur. Qu'ils n'aient pas peur d'aller dans des choses qu'ils connaissent pas. Voilà. Qu'ils aillent vers l'inconnu. C'est vraiment c des choses qu'ils n'aimaient peut-être pas faire, qu'ils qu qu n'ont jamais fait. Allons-y, allons-y. Voilà. Développement durable, c'était pas obligatoirement complètement. Euh, quelque chose qui me, qui me, qui, qui me passionnait. Je suis rentré dans cette association, on m'a demandé, etc. Oui, depuis, oui, oui, bien sûr. Je lis tout ce qu'il y a sur les vers, etc. Voilà, c'est quelque chose. Euh, oui, allez-y, allez-y. Et surtout, surtout, surtout, pensons pas à demain. Ne pensons pas à demain. Voilà, hein. On ne fait pas des choses pour l'éternité, on fait des choses pour le moment. Fais-toi moins de soucis. Fais confiance un peu à l'avenir. Te fais moins de soucis. Tu ne portes quand même pas tout le poids du monde hein, sur le dos. Euh, ouais, ouais, c'est, voilà, ouais, as, bon, t'as des enfants, bon, ben bah, écoute, ils, ils, ils font comme toi, à un moment donné, t'es pas responsable de tout, voilà, hein, euh, l'hyper-responsabilisation, ça gâche un petit peu la vie, c'est tout, mais le bonheur, c'est pas facile, hein, le bonheur, c'est compliqué, si c'était facile, tout le monde serait heureux, hein, ça demande un effort, je vois bien avec mes enfants, quand ils sont, euh, mais bougez-vous, hein, ça demande un effort, hein, ouais. Pas facile d'être heureux. Pas facile de changer. C'est comme un iceberg, malheureusement. L'intérieur de nous, c'est la seule chose qu'on ne visite pas hein, tellement. Mais il y, a plein, il y a plein de richesses à l'intérieur de nous. Mais on les ignore parce qu'on est formaté pour produire quelque chose. d'accord. Et là, on ne nous demande plus. On sort d'un formatage. On a été formaté à l'école, une, une génération. Formaté à l'école, formaté euh, au service militaire formaté dans sa vie de famille. Hein on est formaté toujours dans les mondes formatés. Et d'un seul coup, retraite. C'est rien de tout ça. Il n'y a plus de format, il n'y a plus rien. Ben, vous faites quoi Mais on n'a pas d'encadre. Non, non, vous faites... Il n'y a plus de cadre là Non, non, vous allez où vous voulez. Merde, je fais quoi Voilà. C'est là que c'est très, très... Je pense que ça peut être compliqué si on n'a pas de passion. Si on n'a pas de hobby, ça peut être très, très compliqué. Pour rassurer les gens, on peut très, très bien ne jamais avoir eu de passion ou de hobby jusqu'à la retraite et les chercher. Hein voilà, parce que c'est possible aussi. Hein hein on n'a pas eu obligatoirement le temps, la vie nous a peut-être pas fait. Bah, on va peut-être en, re peut en rechercher. Ouais. Je continue continue, oui, oui, oui. Là, c'est la fin de l'année, là, ça va se terminer la semaine prochaine et j'ai hâte d'être au mois d'octobre l'année prochaine, oui, Mais j'ai déjà ma liste de livres à lire pour l'été.